Salut! J'espère que tu vas bien. Euh, moi, c'est samedi matin. Euh, J'ai décidé de me dorloter un peu et puis de me faire un masque à l'argile rose. Donc, euh, euh, c'est pour ça que tu me vois pas maquiller avec un serre-tête, pas arrangé ni rien, parce que euh, ben, le serre-tête, serre c'est important euh, pour que le, le produit n'aille pas dans mes cheveux, euh, que les cheveux ne me gênent pas. Donc, euh, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer là, comment je fais pour appliquer ce masque-là, qui va aller, qui va avoir euh, plein de bienfaits pour vous. Dans le fond, le masque à l'argile rose, ce qui fait, c'est qu'il va aller calmer, adoucir, nettoyer, même régénérer la peau. Euh, il faut appliquer la, appliquer le masque sur la peau propre. Donc, je me suis nettoyé la peau là, avant de commencer la vidéo. Et puis, on va éviter le contact du produit avec le contour des yeux, puis la bouche. On ne mettra pas sur les lèvres. On l'applique euh, de manière le plus uniforme possible. Et puis euh, on laisse sécher pendant 10 minutes et ensuite, on va aller l'enlever avec une, une débarbouillette une débarbouillette mouillée euh, dans les pinceaux euh, mariquins, j'ai un pinceau spécial euh, il, est en, il est en silicone et puis il est souple euh, ça va permettre d'aller lisser dans le fond euh, le, le produit euh, sur mon visage ce que je fais on voit pas bien. Hein. Ce que je fais, c'est que je vais aller mettre le produit directement sur, euh, sur le pinceau. Comme ça, ça va m'éviter euh, de gâcher du produit. Avec mon... Je vais commencer par mon nez ici. Puis je vais aller vraiment aller lisser le produit sur mon visage avec le pinceau en silicone. J'essaie d'en mettre le, la, plus, la plus mince couche possible. J'en ai un petit peu en dessous de l'œil, mais c'est pas grave, le mot dessous de l'œil ne tombera pas. Comme ça. Donc il m'en manque un peu sur mon pinceau. C'est pas l'idéal hein, de vous montrer comme ça. Puis en plus. J'ai un fond d'écran dans le Zoom qui fait que je vous cache mon bordel. Je suis pas très très habile. Vous Voyez, je suis une experte en beauté, mais pour euh, appliquer des masques, c'est pas.. C'est pas mon fort. Donc, c'est ça, je vais faire, je vais faire comme ça sur tout mon visage. Alors, une fois que c'est tout mis sur notre visage, là, ça a déjà commencé à sécher là, parce que ça a quand même été assez long à appliquer. Euh, ben, on attend. On attend dix minutes. Euh, vous allez voir, ça sent super bon. Euh, à l'intérieur, il, il y a des arômes là, floraux. Euh, on a l'impression d'être dehors dans un champ de fleurs et puis euh, que le visage nous sèche parce que, plus ça va, plus on sent notre visage tirer un peu. Euh, une fois qu'on va l'avoir enlevé, tantôt, euh, vous allez voir, votre peau, elle va être douce, douce, douce, douce, douce. Donc, euh, on attend. Avec une débarbouillette mouillée, une débarbouillette, c'est tout le temps la même, hein, mais n'inquiétez-vous pas, je la lave. Euh, avec une débarbouillette mouillée, là, on voit là, que j'ai de la misère à parler parce que ça a séché. Là. On va aller là, retirer. Le produit de notre visage. Évidemment, on reste quand on a besoin. Alors, bien, le produit est enlevé. Euh, je, sens, euh, je sens encore euh, l'odeur du produit là, euh, dans mon bureau. Euh, j'ai hâte là, que ma peau sèche. Euh, J'ai vraiment adoré l'expérience. C'est le fun. C'est sûr que là, moi, pour, pour le bienfait de la vidéo, je l'ai enlevé peut-être un petit peu rapidement. Là. Euh, mais je, je sens que, que les pores de ma peau sont en train de se refermer euh, après, après avoir enlevé le, le produit. Et puis déjà, là, je sens le ma peau. Là, ma peau est tellement douce. et, et puis mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est la même chose pour tous les masques. Vous allez l'étendre de la même manière avec le même pinceau en silicone qui va très bien. N Oubliez pas d'enlever le produit de vos sourcils si jamais il y en a à l'intérieur. Et puis après ça, ben après, ça va être important euh, d'aller hydrater votre visage parce que euh, vous avez nettoyé vraiment en profondeur avec le masque. Puis même si vous pouvez euh, ajouter la crème hydratante intense ou la, la crème, le gel hydratant sans huile en plus de votre hydratant euh, normal, ça va vraiment aider votre peau à se restabiliser. Et puis pour celles qui n'utilisent pas euh, les produits TimeWise, euh, qui a il y a déjà un tonifiant à l'intérieur du nettoyant. Euh, allez appliquer un petit peu de, nettoie, de, de tonifiant euh, pour euh, vraiment aller, aller terminer le, le, votre soin de peau. Euh, C'est sûr qu'on voit que ma peau est rouge un peu. C'est normal, euh, mais avec, euh, après quelques minutes, euh, la rougeur va s'enlever. Puis De toute façon, euh, ben, après avoir fait mon soin de peau, je vais aller me maquiller. Je vais me sentir plus à l'aise. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Écrivez vos, vos réactions en commentaire. Euh, ça me fait toujours plaisir. Et puis, euh, on se voit bientôt. Bye.